Imaginez que vous ayez réussi à vous introduire dans une fête où vous n'étiez pas invité et vous discutez avec des gens que vous n'avez jamais vus avant. Vous entendez parler de Linda, 31 ans, célibataire, intelligente, au franc parler. Vous apprenez que Linda est arrivée première en philosophie et que pendant ses études, elle se préoccupait de problèmes de discrimination et de justice sociale et participait à des manifestations antinucléaires. Deux personnes se disputent à propos d'un détail. L'une d'entre elles pense que Linda est maintenant devenue employée de banque, tandis que l'autre pense qu'en plus d'être devenue employée de banque, elle est aussi active dans le mouvement féministe. Et vous Que trouveriez-vous plus probable Que Linda soit employée de banque, ou qu'elle soit employée de banque et active dans le mouvement féministe Vous avez probablement répondu la deuxième option, comme le font 90% des personnes interrogées. Mais de façon surprenante, il s'avère que ce n'est pas la réponse correcte d'un point de vue mathématique. Pour comprendre pourquoi, imaginez que le cercle représente l'ensemble des employés de banque dans le monde. Ce deuxième cercle représente les personnes actives dans le mouvement féministe dans le monde. En fait, les deux cercles devraient se regrouper. Certaines personnes pourraient à la fois être employées de banque et actives dans le mouvement féministe. Maintenant, de façon visuelle, il est clair que cette surface au milieu est plus petite que cette surface bleue tout entière. Cela signifie que le nombre d'employés de banque féministes sera toujours plus petit que le nombre d'employés de banque en général, qui inclut les employés féministes, mais aussi toutes sortes d'employés aux intérêts divers. Votre professeur de maths dirait que la probabilité que deux événements arrivent ensemble est toujours plus petite ou égale à la probabilité que l'un d'entre eux arrive seul. C'est pourquoi il est incorrect de répondre qu'il est plus probable que Linda soit à la fois employée de banque et active dans le mouvement féministe. La façon d'interpréter cette expérience est sujette à débat. Est-ce que les gens sont nuls en maths Est-ce réellement une erreur de raisonnement Ou est-ce juste que le mot probable peut vouloir dire plusieurs choses Le concept mathématique Ou une définition moins stricte de plausible En effet, la plupart du temps, il est utile de supposer que ce que votre interlocuteur dit est pertinent d'une façon ou d'une autre. Donc si vous apprenez des détails sur Linda avant de devoir répondre à une question, vous pouvez raisonnablement supposer que ces détails seront pertinents pour répondre à la question. Peu importe la façon dont vous interprétez cette expérience, le fait est que ce biais existe et pourrait bien vous jouer des tours dans la vraie vie si vous n'y prenez pas garde. Et au cas où vous ne me croiriez toujours pas sur la bonne réponse, imaginez maintenant que 100 personnes correspondent à la description de Linda. Parmi elles, y aurait-il plus d'employés de banque ou d'employés de banque féministes L'effet devrait maintenant disparaître, et vous devriez intuitivement trouver la bonne réponse. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, et vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt